Y'appelez pas, vous avez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode du Threadfoot League 1. Sur les autres Threadfoot, je vous avais aussi promis des deuxièmes épisodes que je n'ai jamais fait, voilà, c'est honteux. Zach qui ne tient pas sa parole, mais pour celui-ci, j'ai vu que ça vous avait plu particulièrement, voilà. Plus de 80 000 vues, je me suis dit, bon, je vais pas leur en priver quand même, on va essayer de se sortir les deux doigts et de vous produire un truc qualitatif. Comme vous pouvez voir ici, j'ai euh, sorti déjà la rediff de hashtag 4 avec Joël et Sardoche. On a jugé les plus grands moments du Twitch français en live, c'était vraiment super, ça m'a permis de dépasser mon record. De viewers et tout, C'était vraiment top. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi personnellement, j'avais bien kiffé. Et puis voilà, je vous rappelle le principe des thread foot. Il y avait une époque où faire des threads foot c'était assez marrant et ça permettait de récapituler un peu les dingueries ou les trucs drôles qui s'étaient passés dans des championnats, dans des clubs ou autres. Et nous, on va trouver ces threads et on les relie un petit peu en réagissant, en regardant des vidéos, tout ça, machin. J'avais fait celui de la Ligue 1, on s'était arrêté la dernière fois à ici, voilà, 2018, l'OL Sanctuary, sa victoire de 1 contre le PSG avec le mug, hein, avant d'envoyer 3 ou 4 points sur 18 en Ligue 1 dans la foulée, même si quand on est quand même terminé sur le podium cette saison là. Euh, c'est vrai que ce mug restera dans nos annales. On a la suite qui est toute prête, bien parée. C'est parti, les amis. 2016, la LFP veut faire de la Coupe de la Ligue un Super Bowl à la française. Rien que ça, parce que le Super Bowl, c'est quand même un sacré show à la mi-temps. Pour ce faire, elle invite Maître Gims à chanter avant le match. D'accord Le chanteur subit une bronca. La LFP ne retentera pas l'expérience. Bon en même temps, j'ai envie de te dire, Maître Gims, c'est vrai qu'il est très connu en France, il vend toujours des tonnes de choses, mais c'est plus auprès du public TPMP que du public football, hein, j'ai envie de te dire. Même si j'avoue qu'on a aussi de sacrés beaufs dans les stades, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Après, attends, je vais quand même me checker. Est-ce qu'il y a des vidéos de ce truc qui existent On a des vidéos qui existent, on va regarder ça. Oh, la tristesse Oh, la tristesse oh. C'est d'une tristesse mon pauvre. Même lui j'ai de la peine pour lui. Oh ça l'a envoyé au charbon, le super bowl à la française made in euh, LFP, ça l'a foutu tout seul avec son DJ au milieu de la pelouse, gros. Il y a pas de danseurs, il y a pas de show, il y a rien, juste des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, des formes géographiques. Bon, ça la regarde ça peut être sympa, mais ça a aucun flow. Tu m'étonnes. En plus, pour ceux qui vont souvent en stade, vous connaissez la sono des stades qui pète les oreilles. Je suis sûr et certain que en réalité peut-être dans les dans les dans enfin, les, les tribunes ils tu vois, ils ont rien contre Maître Gims et ça se trouve ils ont mis la solo bien à fond Le show il est un peu naze, ils sont là à 150 mètres en train de voir un, un gaz déhanché déhancher avec bon, de la musique qui est peut-être pas terrible tu vois Dans le rang central il y a juste un DJ derrière Super beau là-bas, à, à, à la française on repassera quand même Et, et je tiens quand même à souligner, à, à, à souligner le titre de la vidéo YouTube Maître Gims lui au stade de France par les ch'tis du Front National alors, OK, c'est vrai que c'était PSG Lille, hein. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet. Voilà, je me permets de poser mon jugement. Euh, je pense pas que les, les, les Nordiques euh, aient réellement sifflé pour ça. Ou qu'ils étaient les seuls à avoir sifflé. 2020, OLAS lance une, une pétition pour que le championnat ne soit pas arrêté du fait de la crise du Covid. Bon... C'est vrai qu'à ce moment-là, Lyon était 7 ème ne se qualifiait pour aucune Coupe d'Europe. Je peux comprendre qu'il soit battu. Après, c'est vrai que Lyon avait aussi un stade à rembourser. Et c'est vrai que vu les pertes que ça occasionnait malgré les prêts, au final, il est peut-être pas si tort que ça à ce niveau-là. Même si, bon, son équipe avait aussi le droit de finir meilleur que 7e. Ce trompant de lien, il redirige ses abonnés vers une pétition réclamant la réouverture de la guinguette, le bouche-à-oreille situé à Campagnan, dans l'Hérault. Oh là là, en plus, c'est du pur tweet made in Jean-Michel olas at lol. At After, at RTL, at TF1, at le progrès, at l'équipe. Olas quand il veut, tu vois, balancer des trucs comme ça, il fait que de... Les médias, frère. Leur CM, ils regardent, ils sont fatigués. Vraiment, ils voient OLAS dans les mentions, ils sont là. Oh, on en a marre, frère. Vraiment, en plus, il y a une époque où il tweetait très, très souvent. Là, maintenant, il s'est un peu calmé, il s'est un peu mis en retrait. C'est vrai qu'il y a une époque, il le faisait beaucoup. On espère que la guinguette, euh, voilà. Hein, on espère qu'elle soit encore ouverte. Le bouche à oreille situé à Campagnan. Attends, on a Google Maps. Le bouche à oreille à Campagnan. Euh, la voici, un chemin de Saint-Ponce. Il y a des photos, voilà. Bon. Ah oui, hein. Ah, faut pas ouvrir ça, hein. Non, je suis un bâtard. C'est vrai que la photo, elle fait pas rêver. Alors en réalité, là en 2021, ils ont step up un petit peu, ça va un peu mieux. En plus, je suis un bâtard parce que niveau note, c'est quand même très très bien noté. Hein. Les mecs, ils disent 5 étoiles de partout. Bon, la guinguette, le bouche à oreille, s'il y en a un compagnon, passez-y, c'est Zach qui offre. Hein. Vous, vous mettez la note sur moi, ok 2013, alors qu'il se trouve à l'aéroport de Nantes, Islam Slimani se voit indiquer que son transfert à Nantes est annulé. Quitte à Masterclass Parce qu'en plus, il y a 8 ans, notre ami Islam, il était quand même bien en forme. Hein. Il rejoindra le Sporting Portugal où il terminera meilleur buteur du championnat avant d'être vendu pour 40 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle avoir du nez. Et quelques années plus tard, monsieur Islam Slimani fera les beaux jours de l'Olympique lyonnais en ne cadrant pas une frappe lors de ses six derniers matchs de Ligue 1. Bon, j'avoue... <rire> je l'aime bien en plus, c'est pour vaner. C'est pour piquer mes frérots algériens. Je sais que c'est celui, je crois que c'est votre meilleur buteur dans votre histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué votre pays. Donc euh, j'aime bien vaner un petit peu, mais vas-y, il apporte des choses, Islam. On l'aime bien ici. 2017, Mario est victime... Enfin, euh, bah, oh, bah, du coup, est victime d'insultes racistes de la part de supporters Bastiet. Bon. Pas terrible. Palmieri, latéral de Bastia, déclare qu'il devrait se faire tout petit vu son match. Bizarre, hein On va dire que les insultes racistes, t'as toujours le droit de t'en plaindre, même si t'as pas été bon, quoi, tu vois. T'imagines si pour pouvoir te plaindre d'un truc que t'as subi sur un terrain, il a fallu que ta performance sur ce terrain soit irréprochable Monsieur Palmieri, c'est une réponse un peu nulle. Carrément nulle. Ah, zéro, frère. 2016, Michel, euh, Michel Derzakarian quitte le FC Nantes et fait ses adieux aux supporters. L'ingé son de la Beaujoire reçoit l'ordre de Kita de mettre la sono à fond de sorte à ce que les fans n'entendent pas ce que Derzakarian dit. Me dites pas qu'il n'y a pas de vidéo de ça, quand même. Aïe, aïe, aïe, on a trouvé Oh, sa mère <rire> Oh, sa mère Eh, vraiment, dédicace à celui qui a fait cette vidéo, tu sens que c'était il y a 5 ans à la bonne musique, un peu. Dubstep électro d'intro YouTube, ça, c'est époque des grands frères, ça. Donc, on le voit, il est ici... Il arrive devant, pas mal, alors euh, sans doute une grosse inculture, mais avec la colo là comme ça, on n'aurait pas dit le drapeau de l'Inde enfin, Sans doute un drapeau français tu vois, mais enfin, je pense. Bon ça va, je suis pas totalement hors sujet sur mon game des drapeaux du drapeau indien d'accord À ce moment là, il y a quasi pas de sono d'accord Vous attendez, il y a quasi pas de sono à ce moment là. Tu les entends? Regarde, il demande l'arrêt! Il demande au mec de la sono de couper! Le mec de la sono a balancé un fond! Oui, <rire> oh, Kita, le mafieux! On entend bien fort alors qu'il n'y avait rien juste avant! Il siffle, je suis sûr qu'il siffle à cause de la sono. Mais même pour les adieux, Kita, il met la pression! Mais c'est Staline, ce mec! Mais Kita, c'est Joseph Staline, gros! C'est des techniques mafieuses! Êtes, euh, un public euh, merveilleux. On l'entend quand même, donc ça va, tu vois, mais t'entends bien la sonne au fond. Hein. Ouais. Surtout quand tu compares à juste avant qu'il ait le micro dans la main. Ouais. Où là, effectivement, ouais, y a rien, tu vois. De... Eh, mais c'est des techniques qui ne font pas plaisir. Hein. 2018, l'OL encore, frère, c'est bon, laissez-nous tranquille, on vient de perdre contre un on est déjà à chier, frère. 2018, le lendemain d'une défaite historique, 5-0 contre le PSG classique. L'Olympique Lyonnais se félicite de ses excellents résultats financiers, produits des activités et EBE à leur plus haut niveau historique. Non mais c'est ça qui est bien avec nous les fans de l'Olympique Lyonnais, c'est que grâce à ça, on connaît euh, ce que c'est un EBITDA, le BE. Vraiment merci Jean-Michel Aulas parce que en plus de nous rendre fans d'un très grand club qui en ce moment est peut-être un peu moins bon, tu nous as aussi permis d'accroître notre niveau de connaissance. Le BE c'est notamment euh Mathéo Pitié, mais la définition met quelque chose. Sauve-moi de cette merde, frère. <rire> Sinon, je te paye pas ce mois-ci. <rire> 2017, Marcelo Bielsa arrive au losque qui fait construire des bungalows individuels pour chaque joueur. Jean-Michel Vandamme, ex-directeur général du club, décalera que les joueurs n'y avaient dormi que deux fois. C'était le village des Schtroumpfs. Ça va, c'est mignon après c'est quoi c'est quoi l'idée c'est pour qu'il puisse ouais il y a des terrains juste derrière c'est pour qu'ils puissent genre dormir sur place c'est peut-être pour les mises au vert en soit l'idée est peut-être pas dégueulasse en fait la seule chose qui rend l'idée un petit peu drôle c'est que Marcelo Bielsa il est resté à l'île de Pff, pas très longtemps quoi tu vois genre juste derrière ça a dû être un petit peu à l'abandon. en plus franchement pour construire des bagalos comme ça ça doit peser son coup hein. là en plus tu vois de la belle pelouse et tout tu sens que c'est en été et que Marcelo Bielsa était pas encore parti c'était fraîchement fait là hein, des petits palmiers pour essayer de faire oublier la triste météo du Nord <rire> après au final c'est pas plus mal l'île derrière ils ont récupérer Christophe Galtier qui leur a permis de remonter sur le podium puis d'être champion de France, donc euh, ils sont peut-être pas perdants dans l'échange, quoi. 2018, Gérard Lopez y avoir reçu 70 millions d'euros d'offres pour Balotouré, Amadou et Bissouma au Mercato d'hiver. Ils partiront pour moins de 40 millions l'été et l'hiver suivant. Oh. Monsieur Gérard Lopez encore une fois dans les affaires Les micmacs comme dirait Romain Molina En plus là vous avez vu qu'il y a le transfert encore de Ozymen Là à Naples qui est sous les radars que apparemment entre la somme qui est déclarée et La somme réelle Lille aurait reçu que genre 30 millions et des brouettes Parce qu'ils ont dépensé 15 millions en retour déjà En partie pour des joueurs qui ne sont même plus là-bas Sauf un C'est genre un micmac sans nom Des mecs arrosés Luis Campos Théorie du complot Didier Raoult Le vaccin Les confinements Manuel Macron C'est bon j'arrête de partir en couille Désolé. 2016, Marius Stepinski égalise contre Toulouse dans un match de bas de tableau du FC Nantes contre Toulouse, mais tout le monde s'en fout dans le stade, car une trentaine de supporters tentent de s'introduire dans la loge de Kita pour le tabasser <rire> Pardon Ah oui Ah oui, monsieur J'avoue que pour les mecs qui vivent ce genre de situation dans un club, c'est compliqué, etc. Mais force est aussi de reconnaître que quand tu es pas de ce club-là, tu n'es pas fan de ce club et qu'en tant que neutre, c'est toujours marrant quand il y a des grosses oppositions entre des supporters et genre, par exemple, leur direction et que ça part vraiment au couille, tu vois. Moi, un truc que je me rappellerai toujours et qui, à mon sens, ça fait de moi... Et tu sais quoi, regarde, je me permets, c'est hors serait de League. Ligue Les supporters nantais, c'était les rois du monde pour un truc. Non deux trucs. Les supporters nantais, c'est des rois pour ça détesté pour certains. Si vous ne connaissez pas ce chant, vous tapez Xavier Dupont de Ligonnès chant. Ils ont fait un, un chant sur Xavier Dupont de Ligonnès qui est issu de leur ville et qui est un putain de meurtrier. Le mec c'est une sale merde. Tu vois, faire un chant sur lui ça peut être un peu what the fuck tu vois. Mais le pire avec ce chant c'est qu'il te reste en tête Je n'en peux plus Mes potes à moi ils faisaient que de chanter même à Lyon. J'ai vu des mecs le chanter le reprendre ce son est générationnel frère Alors certains vont dire que ça glorifie un mec qui a fait une, une dinguerie. moi je pense que c'est aussi peut-être une manière de le tourner en ridicule mais vraiment les supporters d'Antenne, je cache pas que sur ce coup, sur ce chat ils m'ont fumé de rire. Deuxième truc, quand il y a eu Domènech qui est arrivé là-bas et qu'ils y sont allés avec une sono pour faire ça. Une 17 e marionnette vient effectivement d'arriver au FC Nantes. La 17 e à 13 ans. <rire> non mais ça va, ça va. Arrêtez de faire de polémique. Raymond Domènech va expliquer sa vision du football. De quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends. Eh, hey, hey, eh, hey. eh, Sept matchs virés dans la foulée pour qu'au final, le grand Antoine Comboiré aille les sauver. C'est plutôt pas mal pour le coup. Mais ça, là, bien rigolé. Et en plus, avec le masque, monsieur. <rire> le respect des règles sanitaires. <rire> bon, allez, les Nantes, je vous laisse tranquille pour cette vidéo. Vraiment, si je revois un truc, Nantes, je le lis même pas. On retrouve notre grand Pascal 2017, juste avant le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen annonce qu'un entraîneur de Ligue 1 sera son ministre des Sports. J'avoue, je l'ai raté, celle-là. Soupçonné par beaucoup, Dupras et dit que s'il y a bien un milieu parassiste, c'est bien le foot. Monsieur Pascal, vous connaissez infiniment mieux ce sport que moi. Du coup, vous-même, vous savez que c'est pas vrai. Hein <rire> il y a des racistes dans le foot, il y a des racistes de partout, mon ami. Hein 2020, Alexis Romao est rappelé à l'ordre par la direction de son club, l'en avant Guingamp pour avoir tweeté une citation de Kadhafi disant que l'Occident crée les virus. Ils créeront eux-mêmes les virus et ils vous vendront les antidotes par la suite, faisant semblant de prendre leur temps pour trouver la solution alors qu'ils l'ont déjà. Oh là là là là là là. Au-delà de ça, tu vois, du fond, etc. Parce que des bonnes sur ça, c'est pas marrant. Et moi, ça me rappelle quand il y avait euh, un footballeur qui a été vu en Train de lire euh, Comprendre l'Empire de Soral. Je sais plus c'était qui, mais la photo où le gars, genre, il était dans le train comme ça en train de lire, où euh, je crois le livre était devant lui, <rire> le contexte, j'avoue, j'avais rigolé. Bon, cette fois, il y a un Nantais qui est dedans, mais j'avoue, je peux difficilement l'ignorer, d'accord 2018, l'arbitre Tony Chaperon assène, assène un coup de pied au défenseur Nantais Diego Carlos, puis le sanctionne d'un carton rouge. Suspendu par la Ligue, il est élu meilleur arbitre de la saison par ses compères arbitres. Bon, <rire> tu me diras au moins que ses compères arbitres ont eu euh, ont bonne humeur. Mais pour le coup, franchement, Chaperon, autant sur ce coup, il a pété un boulon, etc. Et ça a limite signé un peu la fin de sa carrière. Autant, je trouve, que quand il s'est reconverti, etc. Les interventions maintenant qu'il fait à la Déjà, je suis content qu'il puisse reconvertir. Les interventions qu'il font à la télé maintenant sont plutôt plutôt pas mal réussies. Même si j'avoue que là, force est de constater que le frérot... A. Péter un câble. Il a pété un câble. De temps en temps, ce qui peut se passer dans la tête d'un homme sur une demi-seconde, une seconde, comme ça, où des fois, il peut totalement perdre son calme, péter un boulon, ça peut partir loin. Même pour quelqu'un d'expérimenté. Preuve en est. Classique de Monsieur Sagnol, l'avantage du joueur, euh, je dirais, typique africain. Bon, déjà, ça commence bien. Il n'est pas cher, généralement, prêt au combat. On peut le qualifier de puissant sur le terrain, mais le foot, ce n'est pas que ça. C'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Willy Sagnol, un, hein. Ok, d'accord. C'est comme à chaque fois que tu vois un joueur tu vois, qui est loué pour sa puissance physique, un peu comme le fait Sagnol là, ça loue des fois des Renois pour leur puissance physique sans même que les mecs prennent le temps de regarder leurs caractéristiques footballistiques. Genre j'avais vu des rumeurs, tu vois, qui, qui te démontrent le truc de base, mais genre des médias catalans qui disaient « Ouais, le Barça, ils sont sur euh, Tanguy Ndombele, euh, ils recherchent de la puissance et de l'impact physique au milieu ». Tanguy Ndombele pour l'avoir vu à l'OL, c'est un fantastique joueur. Euh, techniquement parlant, il est absolument monstrueux. L'impact physique, c'est un petit peu moins la chose sur laquelle je le caractériserais. Même si quand il part avec le ballon, il peut dégager de la puissance et tout, c'est un joueur qui des fois met un peu le frein, quoi, tu vois. Mais quand j'ai vu, encore une fois, ce cliché sorti, Romain Molina en parle de temps en temps. Euh, c'est pas terrible, hein. 2019, de paille sort un freestyle sur YouTube pour fêter ses 5 millions... Euh, je me rappelle, ses 5 millions d'abonnés. Lors du derby, les supporters stéphanois répondent par la banderole suivante Elle est un peu honteuse mais franchement j'avoue elle est honteuse mais j'avoue elle m'avait au moins déclenché un sourire Memphis 5 5 millions followers de still no dad je vais pas te faire de dessin Memphis n'ayant pas de père je sais plus pourquoi je sais pas si son père est décédé ou si son père est parti je veux pas dire de bêtises d'accord mais j'avoue elle m'avait fait sourire en plus pour le coup là où il a été bon c'est qu'il a répondu et il a répondu avec humour une des meilleures réponses possibles sur cette photo il avait tweeté bon c'est pas 5 millions de followers les mecs c'est 5,9 avant derrière de redire bon j'ai rien contre les personnes qui ont fait ça dans le fond, je sais qu'elle m'aime, tu vois. Mais euh, en réalité, franchement, ce monsieur, même fils, belle réponse. Et ça avait... Ça fait partie du truc. Moi, vraiment, je sais que ça en avait choqué certains. Moi, j'avoue, ça m'avait pas non plus euh, choqué de fou, tu vois. Ah, le grand Thierry Le grand Thierry Son épopée monégasque 2019, Thierry Henry est l'essentiel du poste d'entraîneur de Monaco après n'avoir gagné que 4 fois en 20 matchs. Golovin dira qu'à l'entraînement, il devenait nerveux. Il s'emparait du ballon et nous demandait d'essayer de lui prendre. <rire> Oh l'attitude de Daron Oh l'attitude de Daron de fou <rire> Je vois bien Henri comme ça en 2019, bien tendu, bien trois victoires en 15 matchs, le feu sous les fesses, il prend le ballon, allez viens me la prendre, viens me la prendre, tu verras. En plus, franchement, pour le coup, Monaco en 2019, ils étaient tellement dans une sauce, gros. L'effectif était pas encore ce qu'il est à l'heure actuelle. Bon, euh, même s'ils font pas une saison de fou les derniers, c'était quand même chaud. Je vois bien le Titi en dribblait quelques-uns avant de se la faire prendre. Hein. J'en vois pas beaucoup aller lui à chercher entre les jambes. Thierry Henry, c'était un excellent footballeur, le frère. Par contre, en termes de pédagogue, on a vu mieux. Hein. Et on termine gentiment 2018. Jules Keita, je ne connais même pas, inscrit un doublé et une passe décisive pour ce premier match avec Dijon. C'est pas mal. Il dira après le match qu'on l'appelle Baba Neymar <rire> et qui peut devenir meilleur que lui. Il ne sera plus décisif jusqu'à la fin de saison et joue maintenant en Bulgarie. <rire> Baba Neymar, <rire> ça y a certains joueurs. Faut... Non mais moi je vais, je vais, le dire, je vais dire un, un fait, d'accord. Charles Barclay, tout ce que tu veux. Il y a des joueurs, faut pas leur mettre un micro et une caméra sous les yeux. Faut pas leur donner ça. Faut pas leur donner ça parce que. Ou alors faut leur donner. Bah non, en fait faut leur donner. Ils vont plier des classiques et ce monsieur a plié un classique. Attends, je veux juste voir la suite. Jules Kaita transfert market. Il est où maintenant notre ami Baba Neymar? Au RC Lens Ah non, ok, ok, ok, non mais d'accord, d'accord. j'avais pas capté. En fait, il a joué à Dijon, ensuite il est parti de Dijon, il a été recruté par le RC Lens, qui en soit pas mal, même s'il arrive qu'en 2019 le RC Lens n'était pas encore monté du coup. Ensuite, à la fin du RC Lens, il est prêté au CSK Sofia, où déjà tu sens que ça pue. Et là, il est revenu, il est à nouveau de retour au RC Lens. Et, et je crois que cette saison, il ne joue peut-être... Non, il joue pas du tout cette saison. Il a joué combien l'année dernière Ah ouais, mais même en Bulgarie, il a joué que 800 minutes le poteau oh. Aïe aïe aïe, il y a des carrières des fois quand elles prennent des mauvaises directions, euh, ça fait pas semblant mon pote. Bon bah ben voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo fin du street foot, euh, c'était de la frappe. Bon des, mo des moments absolument euh, légendaires en Libye il y en reste beaucoup. Par exemple j'avais parlé de Thierry Henry, j'aurais pu, pu montrer euh, là, quand il y a Kenny Lala qui essaie de gagner du temps et qui dit on est à 43 e minute la putain de ta grand-mère. Bon des moments on en a encore vécu, peut-être qu'on en aura, peut-être qu'il y aura de quoi faire un nouveau street foot. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quel street foot je pourrais aller checker si vous en connaissez. Si on qui vaille la peine. Je suis totalement chaud d'en refaire. Petit like, petit partage, comme d'habitude, histoire de faire pépéter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous